Va te planter au début. Hein. Ouais, c'est vrai. Bien ah, sûr. Non. Euh... Allez, ça va être bon. bon chose, un peu là dedans. Ouais. Alors, Alain Ancel. Alain Monsieur Coton. Docteur Coton <rire> de Barcelone. Docteur Alain Ancel. Oui. Dis-nous où tu es, Alain. toi Moi, je suis euh, professionnellement, je suis ouais. à Thionville donc dans l'est de la France, à 20 km de la frontière luxembourgeoise. Ce qui nous permet d'avoir une, une zone d'achalandise assez importante. Entre, bon, C'est le pays des, des, des, des quatre frontières, entre Luxembourg, Belgique, Allemagne. En fait. voilà. Et es là, tu es là-bas depuis combien de temps oh, Je me suis installé en, le, le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 1984. Donc ça fait 35 ans. Très bien. Et alors, euh, toi tu es venu comment à l'implantologie euh, ben, C'est euh, tout simplement en rencontrant un, un malouin. Ah oui, voilà, un malouin, un, un, un, un, un mal mérite, le docteur Ménetré, que vous connaissez bien. Hein, hein, connais que, très bien Didier, que, oui. voilà, ouais. hein, Qui m'a mis euh, le pied à l'étrier. Euh, J'étais tout jeune dentiste, je venais de m'installer. Et euh, je suis allé le voir travailler. Et c'est là que j'ai découvert euh, l'implantologie euh, de façon générale et, et plus particulièrement l'implantologie basale au travers du disque implant qui m'avait paru être une technique euh, assez facile à mettre en œuvre, Mais le euh, docteur Ménétré a su euh, calmer ma fougue et m'a dit « tu vas d'abord aller te former euh, à Nice chez le docteur Scortesi et ce que j'ai fait très rapidement. Donc en 87, j'ai commencé. Et, et tu te souviens de ton premier implant ah, C'était deux disques implants dans la symphyse que j'ai perdu. Voilà. Ah, donc, toi, tu as commencé aussi tes premiers implants, c'était des disques ah, Moi, je suis tombé dans la marmite euh, tout jeune, et j'ai jamais quitté la marmite. Euh, j'ai fait le cursus inverse euh, un peu des étudiants qu'on peut rencontrer maintenant euh, au début d'implantologie basale. C'est-à-dire que j'ai démarré par l'implantologie basale, par disque-implant. Euh, et puis, par la suite, j'ai voulu quand même m'intéresser à d'autres techniques, donc à l'implantologie axiale, mm -hmm. les greffes osseuses, euh, les qu'on rencontre partout, mais euh, bon, au travers du système de Gérard Scortesi qui a plusieurs systèmes, en fait, euh, il y a l'insertion latérale, l'insertion axiale, euh, puis ensuite les, les, les plaques qui sont apparues, euh, on, il nous a amené tout doucement vers l'axial, donc euh, à un moment donné on a fait beaucoup d'axial, et là je suis tout simplement en train de redécouvrir toutes les valeurs du disque, du disque implant qui est franchement un outil euh, très agréable, euh, qui peut nous sauver de certaines situations quand on a vraiment plus d'autres choses. Alors, euh, Alain est aussi, euh, fait aussi partie du groupe d'enseignants du diplôme d'implantologie basale à, à la fac de Nice. Toi tu avais fait le diplôme universitaire d'implantologie Axiale, oui, Axial, oui. Et après, tu as fait celui de basal. Tout de suite dans la foulée. foulée j'étais euh, voilà. dans, dans les premiers La première mouture du, ouais. du diplôme d'implantologie ouais. basale. Moi j'étais dans la deuxième. Et après, bon, euh, Alain, et en fait, nous sommes moniteurs. Donc, toi, es, depuis, depuis le début, tu es moniteur au dé, début d'implantologie basale. Et on aide en fait les, les nouveaux les étudiants qui arrivent à, à se former là-dessus. Et là, on avait un TP justement aujourd'hui et un examen aujourd'hui pour ceux qui passaient la deuxième année. Et Alors, en fait, qu'est-ce euh, qu que tu dirais Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir avec l'implantologie basale pour poser les implants. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, par Quelqu'un qui a jamais fait, c'est une, une technique qui est très chirurgicale, qui demande une grosse connaissance en anatomie, euh, qui demande d'être très manuel, de, Savoir lever des lambeaux d'épaisseur totale. Euh, on a la chance euh, d'être au début d'implantologie basale où on nous donne des têtes fraîches et donc on arrive à faire des, des exercices dans le réel, euh, puisqu'on atteint des zones qui sont très postérieures, euh, qui sont euh, très chirurgicales, la zone de pterygoïdienne, la zone euh, zygomatique, euh, le soulever jusqu'au euh, le pilier canin ou ouais. où on va soulever vrai. le nez, aller chercher le, le, trône, le trône sous orbitaire. Toutes ces ouais, choses-là ouais. qu'on n'est pas amené à apprendre à la faculté dentaire. Ouais. Euh, et justement, on a le temps de, de s'approprier le, le geste. En fait, je crois qu'il faut leur dire aussi, euh, parce que les, les jeunes qui peuvent nous regarder, qui sont omnipraticiens, faut savoir qu'on est tous passés par là, on n'est pas passé de niveau-là à ce niveau-là. On a une courbe d'apprentissage. On l'apprend, petit à petit on pose des implants, au début il faut sélectionner les implants les plus faciles à poser et après petit à petit la courbe d'apprentissage continue on va faire des cas de plus en plus compliqués et surtout il y a une chose aussi c'est que dans toute l'équipe où nous sommes les étudiants on a quand même une, une connexion entre nous et quand ceux qui posent des implants, qui viennent se former, et qui se retrouvent chez eux tout seuls quelques fois, s'ils si ont des difficultés ils, vont, ils peuvent très bien connecter avec nous. Et on est là pour donner les conseils, parce que ça peut faire peur quand on voit les cas qui se font en implantologie basale, parce que ça a l'air complexe, et c'est complexe aussi, mais c'est une courbe d'apprentissage. Et au début, vous allez commencer avec des cas simples, petit à petit, vous allez pouvoir élever votre niveau. Qu'est-ce que tu en penses il faut, oui, c'est comme toute technique, c'est comme quand on fait du golf, on fait d'abord du practice, ouais. hein, et puis ensuite on se fait un, un pinch and putt, et puis ensuite on fait le 9-trou avant, avant, avant de faire une compète ouais, à ouais. Evian, ouais. et puis de rencontrer Tiger Woods. C'est simple, il faut, faut apprendre les gestes simples, mais il euh, faut apprendre le, la routine. Comme au, comme au golf, il y a une routine à savoir faire, et faire dans des cas simples, dans des cas notamment apprendre à poser un disque euh, au maxillaire, au niveau prémolaire, c'est là qu'on qu sait le mieux le faire. Et euh, après, on va dans des zones peut-être un, peu un peu plus difficiles. Euh, avant d'atteindre le, le, le, le, le, le sommet de, de, de, des atrophies osseuses, bon, il faut quelques années, il faut, de la, il faut un peu de bouteille. Mais le DU d'implantologie basale, par, par lui-même... En deux ans, peut vous amener à une certaine technicité. Ce que je, ce que je sais, ce dont je me souviens, c'est que ça m'a mis, ça m'a mis une fusée aux fesses euh, d'aller au, au début d'un basale. C'est-à-dire, rien que le fait de faire de l'anatomie euh, dans le réel, euh, on est beaucoup plus à l'aise avec le patient après, parce que en fait, c'est plus difficile sur un cadavre que sur le réel. Et en fait, je crois que la grosse difficulté, que ce soit dans n'importe quel type d'implantologie, c'est qu'il faut avoir la, la, la connaissance anatomique. En fait, il faut savoir quand, quand vous faites une ostotomie, quelle que soit basale ou axiale, savoir où on est. En fait, il faut... Et c'est pour ça que les, les, le, le DU, quel que soit les DU, d'ailleurs, vous apprenez en fait à, à l'anatomie, vous revenez dans l'anatomie, parce que ce qu'on apprend dans les bouquins, c'est une chose. Après, quand on le voit dans le réel, c'est autre chose. Et ça, ça vous permet aussi de prendre plus confiance, euh, de ne pas vous dire, oh, je vais essayer ça... Non, non, Quand vous y allez, c'est parce que vous savez où vous y allez. Et petit à petit, avec le temps, vous allez aussi sentir les choses au niveau tactique au niveau, quand, quand vous faites une ostotomie, quand vous rencontrez une différence de densité osseuse, ça vous permet de savoir où vous êtes et toutes ces choses-là. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage, on est tous passés par là, hein. aujourd'hui bon on, on se débrouille avec ce que l'on fait, on a fait des cas quand même qui sont complexes, parce qu on, on est tous du même niveau, hein. on, on a bénéficié aussi des mêmes, euh, des mêmes, du même enseignement et des mêmes échanges et on échange tout le temps entre nous et ça nous permet d'avoir en fait cette cour d'apprentissage qui nous amène à ces cas qui sont complexes aujourd'hui et qui nous évite de passer par de la greffe et qui nous permettent de récupérer des cas de greffe quand ça n'a pas fonctionné. La greffe est quelque chose qui fonctionne très bien, ceux qui la maîtrisent, ça fonctionne très bien, mais quand il y a un problème de greffe, quelquefois, il n'y aurait plus de solution. Et c'est là, souvent, on récupère ces cas-là. Euh, quelque chose à ajouter, Alain euh, Peut-être, en niveau difficulté, tu me parlais des difficultés, c'est la spatialisation. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, spatialisation pour poser un implant axial, euh, bah vous êtes en cristal, vous faites votre trou, vous avez pré-programmé pré votre geste. Tandis que là, il faut véritablement il faut faire atteindre, puisqu'on est en insertion latérale ou pas en insertion axiale, il faut que l'implant arrive là où il doit arriver euh, et tout doit être prédéterminé à l'avance. Euh, mais bon, voilà, je crois que l'implantologie est. Dans son ensemble, c'est un outil et ce n'est pas un but. Euh, le but n'est pas de faire de, de, de l'implantologie. Le but est d'apporter à nos patients à des nos solutions patients. fixes, euh, fiables et qui sont fiable sur le long terme. Sur le long terme voilà. Et de préférence, si on peut éviter des interventions traumatisantes, et si on peut les éviter, bah, le faire parce que, que je te dis toujours, j'aimerais pas ce que je propose à mes patients... C'est aussi des solutions, parce que par exemple, si moi j'avais besoin un jour de faire une implantation complète, si on me proposait de faire de la greffe ou de passer par ce que l'on fait nous de l'implantologie basale, c'est facile de le dire parce que j'en fais, mais hein, il y a deux, ce sont deux types de chirurgie, euh, on en parlait cet après-midi. L'implantologie avec de la greffe, ça fonctionne très bien, mais quand ça ne fonctionne pas, on se retrouve dans des conditions beaucoup plus complexes où vous ne pouvez pas revenir la plupart du temps, quelqu'un qui va greffer ne va pas revenir sur de la greffe euh, s'il y a un échec euh, ce que disait Guillaume Audin c'est que si on avait un échec d'implantologie de, de, basale s'il était nécessaire, on peut revenir à de la greffe. Et l'inverse, non, pas n'est pas obligatoirement possible. Donc, comme disait Alain, euh, l'implantologie, on est là pour aider les patients. Euh, et après, c'est, je sais que Gérard Scott ici plusieurs fois nous a dit, quand vous commencez l'intervention, vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire, je veux monter l'Everest et puis euh, à trois quarts de chemin, oh, je ne vous sens pas bien, j'arrête. Bon. Vous Y allez, allez-y jusqu'au bout parce que quand vous avez confiance, c'est pour ça. Et la courbe d'apprentissage, il faut la faire progressivement. Et puis, quand vous et vous, vous prendrez de plus en plus d'assurance pour arriver à faire vos cas. Voilà, je pense que tout Donc, euh, Alain est dans nord-est de la France, à Thionville, près du Luxembourg. Et bah, si vous avez besoin de renseignements aussi, vous pouvez entrer en contact avec, euh, avec Alain. Voilà, merci. Euh, euh... J'ai un, euh, un site internet, Alain Ancel, voilà, A-N-S-E-L, -E mais vous trouvez surtout sur euh, implantologie basale et esthétique dentaire. Voilà. De façon très facile, et, euh, on vous répond, c'est un, un site qui est généraliste sur l'implantologie basale, avec quelques cas qui sont montrés, et vous posez des questions et on vous répond, et on vous, surtout on vous oriente vers le dentiste chevronné le plus proche de votre région euh, géographique. Voilà. Merci Alain. Très bien. A bientôt. Philippe, à bientôt pour d'autres aventures. D'autres aventures.